Je voudrais vous parler aujourd'hui un petit peu de lait, mais de lait euh, végétaux, puisque je vais vous parler de latex et de la Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de plantes qui exudent du lait à la coupure, ça permet d'ailleurs de repérer certaines familles, les moracées. en zone tropicale ça aide un peu, les euphorbiacées bien sûr... Et il y en a également auxquels ça donne leur nom, les Astéracées. Vous avez la laitue, les laitrons qui sécrètent un lait. C'est une propriété d'ailleurs basale dans cette famille qui est perdue chez les espèces tubuliflores, mais qui est, percie, qui est un trait plésiomorphe qui existe chez donc les, les groupes basaux qui sont liguliflores. Alors, <coughs> euh, je voudrais en fait vous parler de deux choses. La première, c'est c'est un aspect de développement. Ce latex, en fait, il n'est pas présent dans n'importe quelle cellule, il est présent dans des cellules spécialisées, ou plutôt dans des espaces laissés libres par la mort, lors de leur développement de certaines cellules, qui deviennent des sacs de latex sous pression. Ces sacs sont rendus, sont reliés entre eux et forment en fait un réseau, par le biais de mais éventuellement complètement élargis et complètement... Euh, Enfin, avec des, des parois mitoyennes qui disparaissent complètement. On a donc au sein de la plante un espèce de réseau dans lequel il y a du latex sous pression et évidemment quand il y a une blessure à un endroit, c'est tout le réseau ou au moins toute la portion locale du réseau qui se vide vers l'extérieur. En fait ce sont un, ces, nombreux, enfin, ces nombreux exemples de cellules qui en mourant contribuent à la fonction qu'elles auront dans le tissu ou l'organe et donc en mourant contribuent à la fonction. Je vous renvoie à la sculpture du vivant d'Amézen. C'est l'objet de son livre qui nous parle justement de ce rôle de la mort cellulaire dans le développement. Mais ce n'est pas tellement de ça dont je voulais vous parler. Je voulais plutôt vous parler de la raison d'être de ce latex. Vous imaginez bien que ce latex, il est défensif. Et c'est l'intérêt qu'il gicle, qu'il sorte quand il y a une blessure, c'est que l'organisme qui a provoqué la blessure va s'y trouver confronté. Et c'est là qu'il euh, est intéressant de s'arrêter deux secondes sur la chimie du latex. Bon, Première chose, le latex, il contient souvent des tanins, il est souvent très amer. Il peut contenir aussi des protéases. Euh, pensez à la chilidoine par exemple, hein, dont, dont le latex, alors, un petit peu jaune, contient des protéases et justement lui permet d'être un remède contre les verrues. Euh, en fait, euh, ces protéases et ces tanins sont des choses qui modifient le fonctionnement des protéines digestives, euh, soit en se complexant avec elles les tanins, soit en les découpant les protéases et qui coupent la digestion des herbivores qui auraient ingéré euh, ce genre d'aliments sans y être vraiment adaptés. Donc, c'est une protection. D'ailleurs, euh, beaucoup de plantes, ils bazardent des déchets. En particulier, je, je rêve, moi, un jour de voir euh, en Nouvelle-Calédonie la fameuse sève bleue qui produit un latex dans lequel elle excrète le nickel euh, qui se trouve en excès dans les sols où elle pousse. Et effectivement, euh, ce latex est toxique pour des raisons de concentration en métaux lourds, tout simplement, dans ces cas-là. Donc, il y a aussi quelques déchets. Je vais en arrêter deux secondes sur ce qui fait la blancheur de la plupart des latex. Bon, ils peuvent avoir une couleur propre, comme chez la Calédouale, mais ils sont généralement blancs. Et ça, c'est extrêmement paradoxal. Parce que, tout comme le lait d'ailleurs, on peut s'interroger sur ce qui fait que quelque chose qui, évidemment, n'absorbe aucune longueur d'onde, c'est blanc, ça n'absorbe aucune longueur d'onde en particulier, pourquoi quelque chose qui, donc, n'absorbe aucune longueur d'onde n'est pas transparent Et la réponse est toute simple. C'est parce qu'en fait, dedans, il y a des petites gouttelettes, des gouttelettes lipidiques, et ces gouttelettes lipidiques n'ont pas le même indice de réfringence que le liquide dans lequel il se trouve, il se produit exactement la même chose que quand vous prenez de l'huile et du vinaigre qui sont translucides et que vous faites une émulsion et eh bien la lumière ne passe plus à travers parce que simplement les faisceaux les, les rayons lumineux sont déviés à l'interface entre les gouttes d'huile et l'eau ou entre les gouttes d'eau dans l'huile tout dépend comment vous avez fait votre émulsion bref, c'est tout simplement que toutes les longueurs d'onde passent mais elles ne passent pas tout droit donc on ne peut pas voir à travers, on ne voit pas ce qu'il y a derrière c'est exactement ce qui se passe dans le lait, qui est aussi une émulsion de gouttes de gras dans de l'eau, mais là c'est assez intéressant parce que, et ça va nous parler tiens, du pastis en fait, le pastis c'est la même chose, c'est trouble, pourtant dans la bouteille c'était pas trouble, et ce qui se passe dans le pastis c'est que quand vous rajoutez l'eau dans votre pastis, eh bien vous diminuez la teneur en alcool du liquide, d'aucuns vous recommanderait de ne pas le faire trop, mais vous arrivez éventuellement à un moment où les terpènes qui donnent le goût justement du pastis, s'insolubilisent et forment des gouttelettes, et votre pastis se trouble. Vous pouvez faire l'expérience de rajouter de l'alcool sur du latex, et vous verrez que ce latex devient translucide. Parce que, en augmentant la quantité d'alcool, vous solubilisez les lipides qui sont dans le latex. Et en fait, qui sont ces lipides Eh bien, ce sont des terpènes. C'est une partie, justement, des toxines que l'on trouve dans le latex. Il y a donc des gouttelettes de terpènes qui sont toxiques et qui expliquent la couleur blanche parce qu'elles elles créent justement, des dévient les, les rayonnements. Alors, bon, voilà, je, ça c'est vraiment de la, de la biochimie du développement, mais il y a une autre chose que moi je trouve fascinante, c'est que si vous mettez sur un arbre phylogénétique des plantes, les groupes à latex, on en a cité quelques-uns, les moracées, les astéracées, les campanulacées, alors bon, ça, ça va, parce que campanulacées, astéracées, c'est pratiquement des groupes frères, donc c'est une caractéristique de l'ancêtre commun. Quand vous, mettez tous ces groupes, à pas véracés, quand vous mettez tous ces groupes sur un arbre phylogénétique vous, vous apercevez qu'ils n'ont rien à voir entre eux c'est une invention qui a eu lieu à plusieurs reprises c'est une convergence c'est un truc qui marche tellement bien qu'en fait plusieurs fois l'évolution a trouvé le chemin de ces défenses qui ajoutent à la toxicité des substances le fait qu'elles se trouvent projetées en face de l'agresseur Alors. Une convergence qui est tout à fait extraordinaire si euh, vous réfléchissez qu'on la trouve dans d'autres groupes que les plantes et oui, les lactaires les champignons qui fabriquent du, du lait et qui tirent le rendement de ça euh, bah, c'est également une invention alors eux ils ont eu un tout petit peu moins de mal à bricoler le système parce que là c'est tout simplement des filaments des filaments qui accumulent du latex et puis l'état filamenteux étant l'état de base il n'y a pas de problème à faire le réseau bon. et c'est des filaments spécialisés qui, qui meurent en accumulant Là encore, un latex qui contient souvent des terpènes, d'où le côté un peu brûlant de certains laits de lactère, comme le lactère poivré. Mais il n'y a pas que les lactères, hein, il y a aussi des mycènes qui font du lait. Et Chez les mycènes, c'est un trait polyphylétique également. C'est apparu à plusieurs reprises, la capacité de faire du, du lait. Donc même chez les champignons, c'est apparu à plusieurs reprises comme une défense qui monte au front, qui gicle sur l'agresseur et qui euh, pousse la toxicité au devant de l'agression. Voilà pour les latex.